Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu as lu Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Dans cette vidéo, nous allons pratiquer le passé composé. Comme son nom l'indique, le passé composé est un temps du passé. Alors, si vous voulez savoir comment le former, je vous conseille de regarder les vidéos d'Elsa, de la chaîne Elsa French, sur cette thématique. Je vous ai mis les liens dans la partie description. Et c'est parti On va donc mettre les phrases suivantes au passé composé. Première phrase. Est-ce que vous dînez au restaurant alors, d'abord, on va prendre le verbe dîner. Euh, vous savez qu'au passé composé, on doit choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être, on le prend en général pour les verbes de mouvement, de déplacement et les verbes qui exprime un état ou une posture du sujet. Alors, le verbe « dîner », ça veut dire « manger ». Ce n'est pas un verbe qui exprime un mouvement. Euh, il n'exprime pas non plus un état. Donc, on va le conjuguer avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, l'auxiliaire « avoir », on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, c'est « vous avez ». Maintenant, on a besoin du participe passé du verbe « dîner ». Et tous les verbes en « er » font leur participe passé en « e » accent aigu. Oui. Tous les verbes en « er » sans exception. Même le verbe « aller » qui est un verbe irrégulier, oui, il forme son participe passé en « e » accent aigu. Donc, oui, notre participe passé ici, c'est « dîner » avec un « e » accent aigu à la fin. Alors, notre phrase au passé composé est « Est-ce que vous avez dîné au restaurant ?» Oui. Je répète. La phrase au présent est « Est-ce que vous dînez au restaurant ?» Et la phrase au passé composé « Est-ce que vous avez dîné au restaurant ?» Deuxième phrase. Simon fait une délicieuse salade. Alors ici, nous avons le verbe faire. Est-ce que ce verbe est un verbe de mouvement, non, de déplacement, non plus. Est-ce que ce verbe euh, exprime un état ou une posture du sujet, non plus Donc, ici, également, on va prendre l'auxiliaire « avoir ». Alors, on conjugue maintenant l'auxiliaire « avoir » au présent à la troisième personne du singulier, puisque Simon, c'est la troisième personne du singulier. Et ça donne Simon a. Maintenant, nous cherchons le participe passé du verbe faire. Le verbe faire est un verbe irrégulier, donc son participe passé est aussi irrégulier. C'est fait, F-A-I-T. Donc, notre phrase au passé composé est Simon a fait. Oui, je répète toute la phrase. Simon a fait une délicieuse. Salade. Alors, notre phrase au présent était « Simon fait une délicieuse salade » et au passé composé, c'est « Simon a fait une délicieuse salade ». Troisième phrase, « Je descends à Strasbourg ». Ici, on a le verbe « descendre ». Est-ce que le verbe « descendre » est un verbe de déplacement ou de mouvement Oui Alors ici, on doit donc prendre l'auxiliaire « être ». Et on va le conjuguer à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Oui, c'est je suis. Maintenant, on a besoin du participe passé du verbe descendre. Oui, c'est irrégulier et c'est descendu. Voilà, très bien. Alors, quand on conjugue les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être, il faut toujours accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Alors, le sujet ici, on sait que c'est un « jeu. On sait déjà que c'est un sujet au singulier. Le « jeu, c'est une seule personne. Oui, c'est la première personne du singulier. Mais, ce qu'on ne sait pas, c'est si euh, cette personne est féminine ou masculine. On ne sait pas si ce jeu désigne un homme ou une femme. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va conjuguer cette phrase euh, au masculin et au féminin. Alors, si ce jeu est un homme, on dira je suis descendu. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le participe passé du verbe descendre est descendu. Donc c'est je suis descendu sans rien à la fin pour un homme. Si ce jeu désigne un homme ou un garçon. Et si ce jeu désigne une femme ou une fille, on dira je suis descendu avec un E à la fin. Bien sûr, on prononce de la même façon. Je suis descendu, on ne prononce pas le E. Mais à l'écrit, quand le jeu désigne une femme, il faut mettre un E. À la fin de descendu. Un E muet. Oui. Donc, toute la phrase est Je suis descendu à Strasbourg. Je répète. La phrase au présent est Je descends à Strasbourg. Et la phrase au passé composé Je suis descendu à Strasbourg. Quatrième phrase. Les filles restent à l'hôtel ce soir. Alors ici, nous avons le verbe rester. Est-ce que ce verbe est un verbe de déplacement, de mouvement Non. Est-ce que c'est un verbe d'état Oui, le verbe « rester » est un verbe d'état. Alors, ça veut dire qu'on doit conjuguer le verbe « rester » ici avec le verbe « être », avec l'auxiliaire « être ». Donc, maintenant, on va conjuguer le verbe « être » au présent de l'indicatif « à la troisième personne du pluriel puisque les filles représentent la troisième personne du pluriel. Et ça donne « les filles sont ». Maintenant, on a besoin du participe passé du verbe « rester ». Le verbe « rester » est un verbe en ER. Donc, son participe passé se fait en E accent aigu. Comme tout à l'heure, le verbe « dîner » qu'on a vu dans la première phrase. Alors, « les filles sont restées ». Et « rester », maintenant, il faut l'accorder avec le sujet. Donc, « les filles », c'est le sujet de la phrase. Et « les filles », c'est le féminin pluriel. C'est pour ça qu'à la fin de « rester », on va mettre en « e » pour le féminin et en « s » pour le pluriel. Ouais. Donc, « les filles sont restées » avec « e » muet « s » à la fin « de rester à l'hôtel ce soir. Je répète. Les filles sont restées à l'hôtel ce soir. La phrase au présent était. Les filles restent à l'hôtel ce soir. Et au passé composé. Les filles sont restées à l'hôtel ce soir. Cinquième et dernière phrase. Qu'est-ce que tu lis? Lis. La forme « lit » vient du verbe « lire ». Oui. Est-ce que ce verbe exprime un mouvement ou un déplacement Non. Est-ce qu'il exprime un état du sujet Non plus. Alors, ça veut dire qu'on va le conjuguer avec l'auxiliaire « avoir ». On conjugue le verbe « avoir » au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier et ça donne « tu as ». Maintenant, il nous faut le participe passé du verbe « lire » qui est irrégulier et c'est « lu ». Ne dites pas « li », non, c'est « lu »,« l-u ». Alors, toute la phrase est « qu'est-ce que tu as lu ?». La phrase au présent était « qu'est-ce que tu lis ?». Et maintenant, quand on la met au passé composé, on a « qu'est-ce que tu as lu ?». Alors voilà, c'est tout concernant euh, la pratique du passé composé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.